C'est on se retrouve pour le jour 8 de FK géant Euh... J'ai ouvert un bot par contre ouais c'est vraiment dur le bloc dans ce moment Il y a une pioche en pierre te plaît. Bon là on fait les potes et après on va... on va se appelez Ah bah non mais ils ont fait... le coup rouge, gauche. Ouais t'as la gauche T'es... vous pouvez m'open ici Mais t'es sérieux là Ouais, je viens d'ouvrir à tout le monde, mais j'ai mis des. J'ai mis des du... mecs. Attends, vas-y, viens, on va, on va pas t'open, mec. On va faire un truc mieux. T'es où J'ai mis du sable dans les. J'ai mis du sable dans les trucs. Putain, merde. putain, ils, ont, okay, fait les ils ont fait tous les AP, c'est bon. Allez, à on va maintenant. Bichard, occupe-toi de renforcer la muraille, tu te trouves stuff cool. Fais les potes moi. Fais, les... Fais les potes, euh, par contre... Ah, nice. a... Bichard, t'as Game Powder Euh ouais, j'avais laissé avec... dans un des coffres... Le protection 3, il est à qui À moi. Je un ah non, même. mais... Ouais, mais non, mais c'est qui qui a bougé tout mon stuff là Bah j'ai oh. bougé tout le stuff, mec, il faut, faut, faut un, un minimum... C'est euh... -ce qui qui a pris ma T3 Allez, ah, hein. j'ai ah, pas pris ta T3, j'en ai fait une moi-même. Ça... J'ai zéro niveau donc je peux pas faire de Et... grand chose. De ah bah y'a pas de pantalon. Il est où qu'on pantalon de protection de Ouais de... ouais à ce one. Et on a votre parce que, je parce que dans les Fais les popos. As dans la base. Mais bon quand t'es dans les coffres tu peux pas trop.. vas-y fais les popos. Euh par contre. Ai une pioche hams moi. Ah bah. oh, on fait quoi comme potion déjà? Speed et bah que speed en fait, parce qu'on peut on pas de faire des de à distance. Il en reste on une pour à distance. Quelqu'un m'a reçu? Mec, il y a. Je m'en suis fait une, mais mec, il y a deux fils là hein, dedans. Mais j'ai un peu de là. Il faut. Il, euh, il faut qu'on. Je Qu'est-ce que qu qu dire. On est bien moi. Euh, qu'on qu craft des TNT. Par contre, en haut, euh, les mecs, euh, le coffre. Ah merde! Euh. Attends. On oh, a du sable. Euh, Au-dessus, on a deux TNT. Ah, il y a les nether wart. Vas-y, je prends tout. Prends la redstone également. On la canne à sucre aussi. Je le directement des pommes d'or. Prends ça. Attendez. Il faudrait plus de la On fait quoi là On assaut ou On fait quoi On revient euh, voir une date, je te montre ça. C'est ça, il y a une pour moi. Qui cherche que tu fasses la... Oh, oh putain, mec, qui il faut refermer à chaque fois. Attends, là, on regarde dans un coffre. Ah, bah, Et n'oubliez pas, c est c est une pas une de me fermer la truc d'enchant, sinon on est mort. Quoi Bah, moi je vais aller C'est juste que je passais, hein, de toute façon. Ok. Tu veux montrer quoi, Léo Bah, viens, sort. Ouais. Putain. On a des blocs en fait un peu là j'ai tellement pas envie qu'ils pètent notre base là Venez on sort après, parce que... enfin on sort On va vers la base parce que j'espère que la team a une ça se On va faire un truc, euh... ah par contre j'ai pas de sable Bon on ira en prendre. on va y Il y en avait en bas putain je viens de montrer. mettre Ouais En gros viens voir, on va faire un Bon ici ça pousse toujours pas Ah mais oui ici si, ça pousse Déjà de remettre C'est ça déjà j'ai mis du sable dans les fours déjà. Ah bah voilà, parfait. Il faut Et pas les les tuer, les fait pas cuire. Et on va mettre ça aussi. Attends, faudrait qu'on casse quelque. Ouais voilà ici. Ah non Bah attends, ici c'est bon là un Ouais ouais ouais c'est bon. Pour le système ça, ça bloque rien. Euh, Qu'est-ce que je voulais mettre euh, Là vu qu'on a pas le droit au coffre, je mets ça dedans, les glaces là. Pour faire les, les potions. Moi je prends tous les blocs que je peux là, je vais... J'ai vais... et... fait trois positions de speed en bas déjà. Ok, et bah tiens... Ah oui j'en prends une. Attends je vais les faire. Bon. Et... Attends bah je passe par là. Euh, tu peux remettre mettre un sable euh, Et on a 44 gunpowder. Ah merde, t'as ouais. pas de sable On a 44 gunpowder. J'ai pris le sable, c'est bon t'as fait. Par, par bon. contre n'oubliez pas quand vous sautez et qu'il y a un sable de l'enlever en bas. Sinon après ça va couper la source d'eau et vous prendrez masse de dégâts. Yes, de toute façon, il, il faut. Il faut pas oublier de. Les gars, faut pas oublier surtout que les mecs ils doivent être trois dans la salle pour euh, gagner, donc t'en euh, tues juste ouais. un et c'est bon. Ouais, mais après le sable il va pas être remis quoi. Ouais, mais t'inquiète. Euh, il... Après il suffit juste d'empêcher les autres de monter. Yep. Hop, j'ai ah, euh, quoi là Tiens, occupe, occupez-vous de la muraille. Et on je peux avoir des blocs Bichard ou. Ah j'ai je prends une speed hein les mecs. Hein. Ouais. veux ouais, bah, un, coffre à, nous un coffre à potes ou pas Il y a quelqu'un oui. je crois. Ouais il y a Yichan. Une... Ah il fait bah fait. oui ils peuvent pas assaut, ils peuvent pas assaut. Si ouais, ils il peuvent assaut. Si. Ah, si. si, il assaut. Qu'est-ce qu'il vient faire Il est tout seul Non il faut.. Ouais, ah ah peut... y'a. Y'a on se fait assaut. On se fait assaut On se fait assaut, il a des ondes de TNT, il y a Gab nous a si je prends une potion, prenez vos potions hein. j'ai pas de... Euh, bah nous en nous parce que nous on est en bas, moi je les ai pas prises tu fais, sors de vrai. la salle des coffres ils ont quoi bah, ils sont là ils sont dans la salle des coffres mais non toi sors ah. mais on a besoin des potions, moi je les ai pas prises euh, j'ai pas non plus hein. euh, Je t'en as pris une et tu t'es barré bah non mais je m'étais déjà barré avant t'avais demandé de prendre les trois bah non oui mais tu m'as demandé de prendre les trois alors que j'étais déjà sorti ah. Non, les gars, je vais pouvoir cap. Euh, ils sont. Ils vous essayent de nous faire tomber. Sur là en J'ai le punch. Ouais, donc, mais mette, les... mettez-vous pas dans les coins, les mecs. Ils essayent de vous faire tomber après. C'est leur seul moyen, ils ont besoin bon, Point de cœur Les gars, venus, on joue la gros gab au pire. Sors, on fait le gros gab. Pourquoi Non, il On y joue y la y gros y gab aussi. Moi, ça rien. Je il est chaud au pvp. oui. oui. oui. Je oui, mais je sais, sais pas mais je... ils ont besoin de speed. Hein. Moins bon. mais moi aussi j'ai. Ouais, oh, mais gars, ils vont en... Il se Ils se cassent, ils se cassent, ils chez eux. Continue, continue de au bien. On, pire. on va leur faire peur un petit peu. Ils chez Il eux. Vas-y, va, va, Attends, tiens, va, va, Tiens. Ok. fais des Tiens, vas-y, fais-en max. Fais-en un max. T'as plein de. Mec, fais plusieurs. bring as T'as plein de trucs. Ouais. Putain, on a plein de trucs donc euh, voilà, vraiment c'est. Ok ok ok. Ouais, euh, Quelqu'un je... peut venir reboucher euh, au-dessus de moi le la, la team Ioni veut, veut veut pas notre point en tout cas j'ai l'impression. Bah il vaut focus y rouge. Hein. Moi je propose que dès qu'on si on voit on y Attends, va. Si on voit qu'on a le on y va. il y a zéro cobble ici. Oh, oui. Ah Narens, il y a les petits Mayoniques qui ont les focus. Ils se font un saut Ouais. Mais il a dit sérieux. Ouais. Ah voilà. Ouais. On y va genre de stuff. Enfin genre Ouais oh, ouais euh, bien non. Moi je propose qu'on y aille. Si ça se trompe, on avoir du master. Dans là, faut. Oui je sais mais faut qu'on se fasse des potions là. Je suis en train de les faire. Hein. Fais like du coup Gab Moi je propose gap qu'on rentre pas par cette entrée là On rentre par euh, l'autre entrée comme ça et... Oh yes Putain les mecs on prend les potes et on va le dégommer ce que, que dire Attends le problème c'est qu'il y a la team de gap qui peut venir ici Ou alors soit la team de gap va être opportuniste Et va aller là bas aussi Yes putain yes ouais. Tantôt euh, que la team de l'arène c'était pas la team la plus là, Parce qu'ils ont des potes aussi j'ai refait encore des potions. Du coup, les Vous mecs, la, tout. la team de Gab, euh, remontez, euh, pff, Ouais, non, là, c'est J'ai mis un coffre à potions, le petit coffre tout seul. Oh, oh, oh, oh, oh go y aller! Tiens, les mecs, faut qu'on y aille. Go <rire> y aller! Faut qu'on y aille, les gars, on est obligé. On est pas avec notre, notre meilleur stuff ou pas? Faut qu'on en, ouais, ouais, qu en prenne un et dès qu'on l'a tué, tout tout monde on prend son speed. stuff. Les mecs, les mecs, notre but, c'est pas d'assaut là. C'est on tue les gens, on prend leur stuff, on les ramène à la base, ok? Mais est-ce qu'on se met genre juste full jams ou on prend notre meilleur stuff? Moi je prends, tu prends, ton te te tu prends ton meilleur stuff. Non, non, Est-ce que, que tout le monde bien. a une potion de speed Quand on met. Oui, euh, moi j'en ai. Bah non. tu l'as vu Oui, moi je l'ai vu parce que vous avez dit qu'ils avaient fight ouais, Ok, ouais. bah ouais, mais non, non les mais les, les, gens, gars, les gars, les gars ils vont finir avant qu'on vienne. Mais, mais, mais venez, on va fight, on va jouer la merde. fout la merde, Moi de toute façon, j'ai juste une charpente. Ah, ah Ah non, c'est la même team, ok. il y a la team des Gabon. On va foutre la merde. Ouais, ouais, venez, venez. <rire> on, est mais on va stupide, se faire limiter, on, on va se faire couilles Vas-y, on, on a plus rien à perdre c'est bon. Vas-y, vous êtes tout. Non, on est mort déjà. T'as une pote... Euh... Ouais, j'ai une pote de speed. Ok, c'est quoi C'est des potions 8. Ah, GG. Ah, bah ils ont Ah là, je vous ai dit, ils vont Ils ont mis la salle Ouais. Ils battu Voilà. On aura un nouvel arrivant, on lui donne du stuff P1. Bleu éliminé. Ah Yoni, c'est un team de. quoi Non c'est des. Non c'est un troll, c'est un troll. Ah oui. C'est une arène qui troll. Ah oui, c'est la team rouge. Oh Oh Je dis c'est un team de Kah. Au moins les bleus ils ont plus d'AP. Allez Ah merde on a plus d'AP Du coup les gens qui C'est fait C'est Nil Bon genou Ouais on prend 3 Ok. Euh du coup les.. Vous donnez qui dans notre Alors, équipe euh... Vous triste Oh, oh C'est joli ça Ah ouais Alors Crazyx en 1 bleu bleu bleu ok Bon, Putain euh... ouais. Qui bah, prend qui Euh du coup, <rire> du coup du coup du coup du euh, coup Qui va avec qui du coup Bah je euh, sais pas, pas, pas. Non, Comme, vous voulez. Comme vous voulez du coup, on peut prendre les coffres, c'est ça Euh... Ouais. Ouais. Enfin, 3, enfin, attends, en fait. oui, il vont... faut dire avec euh, qui... Vous avez des gens bien de RP3 de Vous coupez euh, le stuff en 3, les gens. Bah, vous avez tué mon... Euh... De quoi, ouais. De quoi, ouais... Euh... De... Récupère ah, du stuff. Du... Yeah, récupère du... Yeah. Du... Du... Ah, bah, du coup Vas-y, bah. prenez du... Du coup, tu vas avec qui, les gens Pourquoi y'a plus le bah, <rire> ah, bon, arc flame Ah moi, il Ah a y'a un arc flame, c'est vrai qu'on avait un arc flame J'avais même <rire> pas, en vrai. Duplex jaune, il n'a de vert ou l'inverse De quoi moi je veux que vous qui, je veux que vous mettiez qui... Je veux, piki, faire, piki. Euh, je veux, je veux avoir une chance de gagner. Mais non on prend Cry. On a qui donc du coup Oui mais c'est bon moi je suis avec vous euh, les ouais, voilà. ouais ouais. Euh, as ouais okay. Okay. Bon ouais. Attends, ok. Attends un T'es bon Ouais. Ok du coup fin du euh, PVP actif oh dans deux minutes et... Euh, mmh. Attends bah, ouais. Fin du jour euh, mmh. nos allons mmh. mettre mmh. base quoi du coup. Ok, attends, mais il est avec qui ouais, euh... Diplex il est où Non, mais il remet ton casque. Il t'a pas DP Non, non, je suis en train de prendre du stuff. Ok, bah tu me dis, je te DP à moi après. Bon, okay. Diplex, je vais pas te mentir, on est pas bien. non, non, Putain, mais nous, non nous, on je... a commencé à oh, ah, se rattraper. Vous avez les potes Ouais. Mais euh, ouais, on avait des potes, tu sais, mais le problème c'est que tu vois, on était, on était très bien. La base, genre, ils ont mis des tenté, potes si tu peux. Et le problème ouais. c'est qu'on n'a on a pas fini la salle des coffres, et du coup, là, on s'est fini. Et nous, on a fait un, un truc pas mal, et on a. Non, en vrai, de quoi on a de quoi rivaliser avec les verts. Pas du tout avec les bleus, par contre, mais avec les verts, je pense qu'on a. Les bleus, bleu, bleu. font mal. Les, bleu les, les, les bleus, ils sont quoi ils, ils font très mal. Ouais, je sais, mais il faut il faudrait les prendre dans un fight où on serait deux teams contre eux. Donc, on, on fait quoi de les de mecs de merde, là en fait. Est-ce qu'on a sauté les, les verres Enfin, là ouais. il y a trêve de toute façon, mais. Là j'ai envie la gueule. Ouais, on un... assaut prochains jours qu'on passe. Ouais. C'est bon, tu me dis euh, dès que t'as un truc. Ouais, peut-être qu'il faut juste de la bouffe, mais ils ont tout pris comme bouffe. Euh. Non, non, non, non, non si tu veux, mais. Ouais, faut qu'on boule, mais. On a, a 8 TNT, les gars. 8 TNT oh. Ouais. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Euh... Ouais mais après moi genre j'ai une épée uh, sharp 2 et puis je suis full P1 quoi, j'ai que dame Ah bah ouais, c'est qui 1. qui s'est suicidé non, Ah c'est qui qui a le avec son stuff P4 avec une sharp 4 fire euh, looting 3 euh, ouais. Et puis c'est ouais. bleus euh... Mon stuff P4 j'ai juste un plastron non, P4, non, mais je suis pas chercher, on on les faire fou. le truc vite Ça dérange si j'utilise si si quasi tout le bois pour des dalles De quoi Si j'utilise quasi tout le bois c'est dérangeant ou pas? Bon, laisse ouais, laisse-moi quand même, mec. Hein. Ça... Parce si je que un devoir... stack, c'est suffisant. Euh, non, laisse-moi. Attends, attends, sinon, sinon euh, Deeplex, Il y a tu peux prendre du. <si> du bois? Diplex? Ouais. peut-être du bois? Euh, du bois, non, nous, au niveau bois, t'es est mal. Ou des blocs, n'importe quoi. Des blocs, ouais, si, j'ai du sable. C'est tout. Ok, ouais, ça passe, t'inquiète. C'est bon, c'est une stone au pire. je la salle Ouais. Ah oui, ah, je l'ai juste, des... je juste. Faut qu'on aille vers les planche. verts, franchement, on on assaut planche. les verts, on les défonce. Euh... à la fin du jour. T'as un stack hein. de bûches De planches Les gars, on a 8 TNT, on, ouais. on ouais. assaut les verts et on, gain, euh, on, si on gagne. Euh, deuxième MTP On prend, on prend Sunny et... les. Ils ont qui Ils ont arène Ah, on prend les Gabs, au pire. Ouais, mais de toute ça va pas se passer comme ça. Mais ils vont tous nous assurer. ils vont avoir un job d'espoir, tu vois. Ok, Vous avez refait les popos un peu Ouais, j'en ai refait 6. Attends, viens, on passe pas par là, on passe par la mine. Les gars ils vont nous ils vont nous ils vont nous focus nous Oui c'est sûr oui c'est obligé. c'est D'accord il m'a mis en feu le bateau. par contre mon arc il a 62 de dur, putain faut pas que je fasse de la merde avec. la TP duplex diplex ou quoi Ouais ouais c'est TP Bah attends TP. TP la moi t'p la TP euh Dex MBAT Ouais Alors Moi je suis en train de faire des sécurisations là donc là, il y a on a renforcé fait. vite fait. Ouais. Donc la salle on des coffres, en fait, tu vois, les mines elles sont là-bas et nous on a fait. C'est trop obvious, du coup, on va pas faire ça. Et genre là, en fait, il y a un sable ici, sur ce bloc-là. Ouais. Et genre en fait, as fait là, tu appuies sur celui-là, sur le dernier. J'en ai qu'une. Ah ouais, mais il y en a sable pas il va tomber et ça va faire enlever le piston et du coup, tu tarrives en bas. Ok. Alors okay. vas-y. Et après, oh je vais expliquer en vert. Ouais. Bon, du coup, par contre, quand là, on moi, monte, je me perds dans ce Il faut, faut euh, le là, sable. là, faut enlever le sable et il faut le remettre en haut. Ouais. Ouais. Par contre, sable. essaye de passer par l'autre entrée. Monte plus l'autre entrée, mec. Ouais. Et du coup, là, donc, euh, tu peux voir les coffres. Parce es que euh, par vie. ici, ils vont capter que c'est par là qu'il faut aller. Alors que si on passe par l'autre entrée, ils vont croire que c'est à l'intérieur ouais, des, des qu'il faut chercher. Tu vois Ok, là, on a, a... d'autres potions. Ah, vas-y, je fais les potions. Ah, d'accord, vous êtes bien, pas Tiens, dans le lit. Ouais, mais tu vois, même lui, il dit qu'on est bien, mec. Franchement, on est pas dégueulasse. Franchement, comment. Un... <rire> je peux dormir dans le lit Ouais, oui, Attends, oui, si ah moi gab, aussi faut que je dorme. Bichard, Bichard, regarde autour s'il n'y a pas Gab. Dors dans le lit, que est où Faut que je dorme, bah, les gars. Ah oui, je peux dormir gars. Moi, je pense ouais, que y qui un le plus chance de ça, c'est pour bah ouais. oui, là pourquoi Les bleus, vont. Hein. sont juste là. Tiens, viens du coup. Donc, la sortie est par là. Ouais. Là, c'est assez easy pour la sortie. Euh, c'est là. Et genre, là, t'as deux blocs de. Que bichard, que regarde et tu l'as remis à la Ouais, ok, d'accord. Ou la team Mayoni. Et là, boum, et tu ressors par ici. Il, il, faut, il faut juste que j'aille de devant. Et là, c'est la mine. Ok, ok. vaut mieux que tu passes par l'entrée dans les mines. Donc là, parce il faut que si, juste remettre si le sable passe, à chaque fois. Si quoi. vous passez par au-dessus, ils vont fermer. Bon, par contre, casses, tu casses les couilles avec tes dalles là. Bah, c'est mieux, ça renforce. Ouais, mais on, on genre, peu... nous, notre base est pour vous dire. genre jusqu'à la pyramide, c'était couvert de 2000 à l'encre. Et les gars, on veut. Genre... <rire> ah oui, non, c'est un peu des prochaines des scènes. Ils ont poussé à rentrer comme des ça boost. Ouais, mais ils ont mis un CTNT pour rentrer. Et nous, on était coincés comme, un... comme des cons dans sa décor. <rire> Parce que, ouais, ah rien, gars, on a fini sa décor, pas ouais, alors... on, on a fini et puis oui, on... non, il a Non, on l'a commencé genre jour 5, même, comme ça. Et, non, ouais, fait, et notre ouais. AP aussi, mais elle était mais, pour surprotéger quoi. Nous on a rien ouais, protégé, non, on a il, fait, il, il a a on a un, fait zéro. zéro. Mais, tu vois, ouais, ça, mais tu vois, on a bien fait de faire zéro parce que du coup, les gens ils sont quand même fait destroy leur AP euh, ouais, comme ouais. nous, et nous on a pas perdu de temps. Ça aurait ça rien changé en fait. Ouais, ouais oui, absolument mais... C'est pour ça que je disais à Bichard, c'est vraiment mais, rien a... mais, mais notre erreur, c'est vrai, c'est là pas quand ça décoffe il y a deux épisodes, mais on a continué genre 5 minutes après on a arrêté ça. C'était notre erreur je suis en train de faire ma spot, les mecs. Du coup, on fait quoi après? On assaut, on attend Vert. assaut vert. Assaut vert ok. Bah, ouais. Mais faut que pas qu'ils nous assaut nous, quoi. Oui, il faut faire attention, mais si on rush direct, c'est bon. Les gars, on a 10 TNT, les gars, si on passe pas dans leur base avec ça. On a fait On a pas, on a pas use des TNT pour faire, pour péter les AP. On a fait quoi? Vous avez combien de TNT? à 10 hey, oh, ah, hey, bon. hey, les gars, les gars, les gars, on n'a pas de film toi. Hein. Euh, wow, <rire> ce... oh, MDR, c'est vraiment dur. Le uh, flingue à voir, ouais. Bah va en ouais, chercher. Bah c'est moi, bon, il y en a juste à côté. Un jour, la tout à l'heure du regarder. Moi, j'en ai pas vu du tout. Gardez regardez les gars. En fait, là, ils vont péter. Et nous, on va se mettre juste là. Ça ouais. Si pètent là, on se met juste là. Et comme on a, on a un point de vue là, on arc là. Tu vois Botte ah ouais. ça Ouais. Je vais essayer de pas trop utiliser mon power 4 punch 2 parce que là il m'en reste plus beaucoup. Euh... Et, et du coup, pour la salle des coffres, faut qu'on sorte par euh, l'autre côté. Enfin, faut qu'on rentre par l'autre côté Par le. Par le, la salle des coffres. dans le coffre. que t'avais ta, ta base dans le coffre Oui, il peut rien en Ah ok. okay. Il, y a, il y a tout pris quoi. Euh, les gars, la personne qui a le power 4 ici, c'est qui euh, Moi je, je l'ai pas pris par contre. C'est Baptiste qui l'a mis. Je l'avais. Bah, ouais, je l'avais posé power dans le coffre. Court. Il est là Je prends. Attendez, euh, On a, on a de quoi refaire des pommes d'or ou pas Attendez. Euh, t as, t as, t bah, il faut des pommes. Pex, là. Moi, j'ai. Attends. Faire euh, euh, euh, ah, et ah, de... qui là Et protéger les de. et un euh... euh, Je vais aller le faire là, mais. Je faire Merde, putain, je vais, je vais, Tu veux. vois ok, bah je m'occupe des potes, là je finis. Vous avez encore des potes Il m'a Bah regarde dans le coffre des potes. C'est quoi le coffre des potes c'est bon. LR, là, ici. Et euh, du essaye, passe par l'entrée des mines parce que... Ah, ah d'accord. Parce qu'en qu en fait, les gens, s'ils nous voient de loin, ils voient que tu descendes d'un coup, ils voient que c'est cramé. Alors s'ils ils ah, que ouais, on passe par les mines, ils vont forcément enfin, passer par les mines et ils verront pas cet endroit-là. Euh, du coup, là, il faut que, que, que quelqu'un repose, que quelqu repose le sable en haut. Je prends toujours le sable sur moi, t'inquiète. J'ai 4 Gunpowder. Mmh. Je vais tourner encore des potions, là. On est bien. Franchement si on gère le fight, moi je trouve qu'on est pas dégueulasse. Moi personnellement je suis pas dégueulasse, je suis full P2 sharpness 3 avec un power 4 donc euh. Ouais, attendez je peux faire encore des pommes attendez. Nice, bah ouais, parfait pas C'est dommage qu'on puisse pas se faire autre chose que Deux. les gars Surtout qu'on peut pas poser de pseudo quelque part Enfin dehors ouais Il faut que j'en passe une à euh... Par contre, quelqu'un a utilisé les nix ou quoi Oh, il y a les verts, il y a les verts, il y a les verts. Sortez, sortez. On les fight là. On sort, on les. Il y a que lui que j'ai vu Bah, go go on le défonce, on s'en fout. Rebouche, vas-y, passe. Il barré, c'est barré. Vous avez pris les potions Ouais, il se barré. on va les fight, on va les fight. Il nous a vu dans la salle. T'as un briquet Oui, bah, faut faire les verts, c'est les seuls qui savent où elle notre salle. Est-ce que t'as un briquet Mbapp Bah non. Non, j'y vais, j'y vais. Tu vas rapide Bah j'y vais. vais. <rire> bah, entre les bah, TNT. Tant bah TNT. Ah, TNT. TNT. Je... C'est pas moi qui les ai, c'est pas. Euh, euh, je prends euh... les TNT, oui. J'y vais, t'inquiète. Hop, j'ai les TNT. Je vais les spliff un peu à toute la team. Ils sont où euh... T'as vu où du gravier euh, Dans le truc de, de l'enchant, je crois, je suis pas sûr. On va voir dans les mines rapides, au pire. Oui, je crois que c'est à l'entrée des mines, en fait. Juste à l'entrée. Vu que j'aille attends j'ai ma pelle si tu veux. Attends attends attends. Normalement juste à gauche je crois y'en a. Prenez moi. Droit devant droit devant. Droit devant Mbap. Ah oui. Ah ouais, c'est bon. Et ça va niveau protection là. Moi je suis full P2. C'est bon Ouais c'est bon. Ici t'as bon. le briquet. La bah si c'est le meilleur niveau protection, je crois que c'est moi Vous voulez pas me donner le briquet Ouais si si pour moi. Bah non mais fais plus un bouclier quoi va Moi j'ai un hein. ah, juste mon arc Fais des torches de redstone ah, ah, ouais j'ai pas, pas un arc. La... Moi aussi j'en ai deux Ok quoi Non parce que c'est compté comme un bloc les torches de redstone on a Par pas contre, contre les gars en fight si vous avez un stuff <coughs> j'ai le moins bon stuff Je suis juste full perle hein. Non t'es euh, gâté hein, le... ça aussi Ouais bah il faut vite filer le stuff à ceux qui ont moins de stuff quoi Les gars, vous avez tous vu vos potions en fait, là. Ouais, ouais. Euh, bah, venez en reprendre. Bah non, bah, je vais Pour qui Pour Bichard et... Ouais, j'aurais bien, les là. Questions. Bon, les gars, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si C'est pas ouais. un j'aime, un commentaire, à vous abonner Là, on va à Fils de pute Et voilà. <rire> <rire> et là, je pense, euh... Allez, la sponce bleue. Salut, la sponce bleu. <rire>